J'ai fait un constat, ben voilà, qu'est-ce que j'ai fait, à part de l'argent, rien. Mais est-ce que l'argent, ça m'a rendu heureux Non. Donc, à partir de maintenant, je vais faire ma boîte à mon image, pour qu'elle me fasse vivre, mais où on ne raisonne pas, argent. Le but, c'est pas d'être riche, le but, c'est de vivre. Et ça, c'est différent. Et les gens, ils ont tendance à mélanger ça. Ils pensent que vivre, c'est être riche mais c'est comme ça aussi qu'ils te tiennent, hein. avant moi j'avais en fait, j'avais eu un bonus, un coup c'était le salaire annuel de ma femme, et elle n'était pas caissière, hein. enfin tu vois, c'est n'importe quoi, tu vois, mais ils te tiennent comme ça, et toi quand t'es dedans, t'es dedans, tu trouves ça cool, blablabla, mais après si tu prends un petit peu de recul, c'est c'est n'importe quoi. Soit vous rentrez dans, dans un système où là tout. Moi j'étais ingénieur, j'étais quasiment obligé. Je me suis même pas posé la question. J'étais obligé de faire ce que j'ai fait et ça marchait bien, nanana. Alors après on évolue, mais après on se pose même pas la question de savoir est-ce que c'est vraiment en adéquation avec ce qu'on ce qu'on a à l'intérieur. Ok, je suis tout le temps dans les super hôtels et tout, mais. Attends les deux jours, tu te lèves à 5h parce qu'il faut prendre l'avion. Le soir, parmi les 22h. Je ne veux plus me lever à 5h et rentrer à 10h le soir. Et encore avoir à faire mes mails. Ouais. Donc après, tu te poses des questions sur, euh, ben, sur ta vie. J'ai envie maintenant de vivre et de faire des choses que j'aime. Je veux être heureux. Vivre. Voilà, maintenant, je veux vivre. L'idée, c'était simplement de me dire, déjà, si je fais quelque chose parce que sinon je reste ingénieur, je me remets dans le, je vais dire, dans le circuit, je bosse pour une boîte, voilà. Mais si déjà je crée ma boîte, ben autant la, la faire euh, complètement différemment. Nous ce qui se passe, c'est que quand on va chez le notaire, au moment de payer la commission d'agence, en fait l'acheteur fait deux chèques. Il fait un chèque de commission réduite pour nous et il fait un chèque pour une association de son choix. Étant dans l'immobilier, nous on propose une douzaine d'associations qui bossent pour les, les euh, mal logés. Donc ça va de Restaurant du Cœur, Fondation Abbé Pierre, Secours Populaire, Habitat Humanisme. Enfin voilà, il y, y a une douzaine d'associations comme ça qu'on propose. À partir du moment où on fait des choses qu'on qu aime, ben, on les fait bien déjà. Et puis après ça vient tout seul. Après les gens, c'est plus eux qui viennent vers vous, je trouve. Enfin c'est... Parce, parce qu'il n'y a pas de pipeau aussi, enfin, je veux dire, et parce qu'on fait simplement des choses qu'on aime faire. J'ai l'impression de, de vivre et puis d'être en, en accord avec moi-même, et puis de, de, je sais pas, de moins gaspiller, de moins... Euh, ouais, je, enfin, vraiment, je vais pas dire de moins être con, mais un peu, quand même. Ah, avant, je dormais, mais euh, des fois, je changeais même les draps à la nuit, hein, tellement je transpirais, le stress et tout, un truc de fou. Tu t'en rends même pas compte, t'es dedans. Es, moi, je crois que c'était normal là Depuis ce temps-là, moi, euh, je, maintenant, je dors comme un bébé, euh, normal, pas de problème. Quand on se lève le matin, c'est facile. Moi, j'ai même pas l'impression de bosser. Je, je sais pas, c'est... je m'occupe, on s'entend, il y a du boulot. Mais c'est toujours avec plaisir. Et vu que c'est avec plaisir, bah, je sais pas, ça coule tout seul, quoi. Quelque part, j'ai divisé mon salaire par trois. Dire, je le, je le ressens même pas, parce que j'ai adapté aussi mes besoins et j'ai surtout éliminé beaucoup de choses, tout le superflu, du coup on l'élimine et puis on se rend compte quand même qu'on est vachement pollué par, bah, par du superflu, par, par de la consommation, par, par du gâchis. Par, bah, là maintenant, quand j'achète un truc qui dure un peu plus longtemps, j'achète différemment, je bois plus de champagne, je bois du crément, voilà, c'est des choses comme ça. Je m'habille plus, plus en bosse, je m'habille en abercrombie, voilà, c'est. T'avais un, un salaire énorme, t'enlèves déjà tous les impôts et ainsi de suite. Tu... La différence, après, c'est pas énorme. Hein. Ouais. Franchement, c'est pas énorme. Ouais. Et je t'assure, c'est vraiment du simple au triple. Hein. Ouais. On est dans une société, où l'argent a pris trop d'importance et l'argent, ça ne veut rien dire. Moi, en ce qui me concerne, l'argent, ça apporte que du négatif tout le temps. Quand je, quand je vois l'évolution qu'il y a eu chez nous, là, euh, au départ on était 3500, les leaders mondiaux hein, sur notre secteur, nickel, pourquoi, pourquoi est-ce qu'ils ont été revendre le truc à, des, à, à encore une, autre, une plus grosse boîte Quasiment tous ceux qui étaient en place, tout le monde s'est barré après vu qu'on raisonnait que rendement, parce que le rendement, bien sûr, après, c'est pas le même, hein, on, te demande, on te demande encore plus, ben c'est toujours au détriment des employés et après surtout même de tes clients, du service que tu vas mettre derrière. On en était quand même à virer des gens ou à fermer des services, mais des services même qui étaient les plus rentables dans la boîte, qui ramenaient le plus de marge quand ils pensent, non mais ça va pas. Là. Consommer en réfléchissant. C'est quoi la différence Des fois je dis, euh, moi je roulerai jamais en Cayenne. Voilà. Moi je préfère, bah, ma Cayenne là, elle est chez les associations. Et je m'en branle. Bon, je n'ai une Cayenne. Qu'ils aient euh, un peu plus confiance en eux, je pense. Qu'ils s'écoutent eux. Et ce qu'ils ce qui, qu nous écoutent aussi ce qu'ils ressentent... Euh, à l'intérieur d'eux-mêmes, parce qu'on a l'énergie, c'est nous qui l'avons, hein, elle vient de là. Et puis on est quand même dans une société où on, où on peut se le permettre, enfin je sais pas, bah, la preuve c'est que moi, moi je le fais à, à mon échelle, quand je vois tous les, tous les gâchis qu'il y a autour de nous, on pourrait, on pourrait raisonner, euh, chaque boîte pourrait avoir une partie qui serait soit allouée euh, bah, aux plus pauvres, soit à la planète, soit ci, soit ça. Mmh. voilà